Bon, attention, euh, lui, il est fragile au niveau des antennes, mais ça s'imprime très bien. Ok, Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. Allez, à demain A demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao